Point 4, quatrième, quatrième point. point, un point important, très important, si pas le plus important, si Exactement. pas le plus important, hein, parce qu'il concerne nos minots, nos jeunes, hein. nos enfants, cette jeunesse. La jeunesse marseillaise, que vous avez laissé à l'abandon. La jeunesse française, une seule manière de leur donner de l'espoir. Un peu d'espoir. Une seule chose à faire, monsieur le dirigeant. Une chose à faire. Virez Domenech. Virer Domenech. Faites-le. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Comment c'est déjà fait Il faut vous mettre à jour, les gars. Comment c'est déjà fait C'est la radio Vous regardez pas téléfoot si, je regarde le téléfoot, effectivement. Allez, on reprend, on reprend. Quand il nous dit à téléfoot, alors c'est bon, c'est bon. S'ils nous dit à téléfoot, alors on se passe au point de suivant. Le point de suivant, c'est le point de suivant.